Donc du refoulement, les gars, au-delà du feu ah, Alors, vous assistez à la dispersion totalement illégale, d'une présence totalement légale de ah, citoyens ah, sur la voie publique. Ah, Manifestement, le préfet de police a décidé, pour sauver le régime, de violer les libertés, de violer notre liberté d'aller et venir. Et donc en toute illégalité, alors que nous n'avons commis aucun délit, nous n'avons commis aucune infraction, nous sommes simplement présents sur la voie publique, la police nous interdit de circuler tel que nous le voulons, alors qu'il n'y a ici aucune manifestation non déclarée, il n'y a aucune forme d'infraction qui soit commise. Nous sommes interdits de circuler librement. Voilà aujourd'hui où nous en sommes et je suis convaincu que dans les jours qui viennent, les forces de police seront de plus en plus contraintes de faire violer les Liberté pour sauver le régime car on voit bien que toute présence dans la rue désormais est interdite ou en tout cas suspecte dès lors qu'elle n'est pas autorisée préalablement on rappelle que nous sommes dans une démocratie libérale, ce qui signifie que nous avons le droit de circuler sans autorisation préalable de la police et que ce droit fondamental est aujourd'hui violé par Laurent Nunez le préfet de police, ancien ministre de Macron, nous devrons tôt ou tard demander au président de la république des comptes sur l'utilisation personnelle et illégale qu'il fait des forces de l'ordre. Rappelons que les forces de police sont là pour assurer l'ordre public et non pour le troubler. Et ce soir, nous voyons exactement le contraire. Les forces de police se chargent de troubler l'ordre public au lieu de l'assurer. Voilà. Défendons nos libertés, mes amis. Et surtout, ne nous laissons pas faire. Dans les jours qui viennent, il faut que nous agissions prétendument républicain qui devient dictatorial soit remis dans les dans les clous comme on le dit et nous devrons agir et nous mobiliser. À très vite. Ah Vous ne laissez pas faire. Nous sommes plus nombreux que. Faites respecter les lois de la République. Notre bien commun, c'est la République et ce sont ces lois. Personne ne peut.